Hein. On, va, vous avez, on va faire ensemble un poncho, un poncho très chaud. On va le faire au point de riz. Pourquoi le point de riz Parce que moi, je trouve que le point de riz, il n'est pas très dense, il n'y a pas beaucoup de trous. Donc ça, ça chauffe. C'est pour ça que j'aime bien travailler avec le point de riz. Le, la maille serrée, ça va être très condensé. Je préfère le point de riz. Donc voilà. On va faire ce poncho. J'ai fait les le, le mailles relief, les le brides relief au niveau du cou, des mailles serrées au niveau des bandes. Voilà, c'est un poncho. J'ai fait trois euh, des bandes en mailles serrées et trois boutons. Trois boutons au niveau des côtés. De chaque côté, il y a des boutons. Comme ça, on peut le, on peut le mettre ouvert si on veut fermé si on veut donc euh, j'ai pas voulu le fermer le bas comme ça on a le choix c'est comme vous vous sentez moi je pour le mettre facilement donc qu'il reste ouvert voilà et j'ai fait un col haut vous pouvez faire un col plus haut et le plier en deux comme vous pouvez faire un petit col c'est comme vous souhaitez donc on va le, on va le faire moi je vais le faire en taille euh, Ma taille, moi je, je porte euh, 44, 46, des fois 44. Donc c'est la taille 2, euh, ça va être 2XL, 3XL. Donc euh, celui-là, on va le travailler ensemble. Mais vous aurez au niveau de, des tableaux pour les autres tailles, à partir pour enfants et pour adultes. De quoi on aura besoin pour faire ce ces planchot Moi j'ai utilisé... Baby Rainbow, ce fil-là. J'ai utilisé des pelotes, c'est ce qu'on trouve ici. Euh, c'est Baby Rainbow, 50 grammes. 50 grammes, c'est un fil numéro 4. D'où pourquoi j'utilise un crochet numéro 6 avec. Ça va très bien. Donc, j'utilise un crochet numéro 6. Puis, c'est de l'acrylique. Comme je disais, et ça fait et, et la longueur du fil c'est 80 mètres. Voilà, on aura comme j'ai dit, accroche besoin d'accrocher numéro 6. Vous aurez besoin de marqueurs, de marqueurs de ciseaux et d'une aiguille et un mètre ruban. Voilà, donc on commence tout de suite. Voilà, donc pour commencer ce poncho, donc euh, on va. On va le travailler dans cette taille. C'est la, la taille Non, pas celle-là. 2, 3, XL. C'est cette taille-là que je vais utiliser. Euh, C'est ma taille. Donc, pour moi, ça va être 2, 3, XL. Pour les autres tailles, vous avez les, les mesures et les informations nécessaires ici dans le tableau. Donc, qu'est-ce que je dis là On commence par faire une bande. Cette bande-là. On va commencer par le bas du poncho. Donc, on va faire cette bande. Cette bande-là, on va la faire ensemble. Donc, pour chaque, pour chaque taille, pour la taille 2 ans, vous avez besoin de faire 10 mailles. 10 mailles que vous allez travailler en, en mailles serrées. Donc, 4 ans, la même chose. 6 ans, aussi 10 mailles. Pour les autres tailles, on va, vous, euh, on va travailler 14 mailles. 14 mailles en mailles serrées. En mailles serrées, le premier rang c'est en maille serré, mais les, deux, les, les autres rangs, on va travailler en maille serré, mais sur le bras arrière. On avait déjà vu dans d'autres vidéos. Donc, et la longueur, là, c'est la longueur de la bande. Je lis avec vous, comme ça vous comprenez ce que j'ai fait, ce que j'ai écrit sur ce tableau-là. Donc, quand vous faites cette, cette bande, vous allez faire pour la longueur de la bande. 45 cm, 48, 53, etc. Donc voilà, c'est la longueur de la bande. On va faire une bande comme ça, puis on va prélever les, les mailles sur la bande et continuer le, le devant du, du poncho. Après, on va travailler. Quand on aura fini le devant du poncho, on va travailler le, le dos du poncho. Donc et voilà, on va on va travailler et au fur et à mesure, je vous dirai. Voilà pour donc je vais faire avec vous, une petite bande pour, pour montrer à celles qui n'avaient jamais vu avec moi ce travail. Donc, je fais le nœud, et, par, et là, par exemple, je vais faire 10 mailles. Et je vais faire, pardon, je vais faire 10 mailles. Et sur ces 10 mailles, on va les travailler c'est la bande, donc 2, 4, 6, 8, 10, voilà. Donc, comme j'ai j'ai dit j ai, j ai 10 mailles, donc je laisse la première, je passe à la deuxième et je fais une maille serrée dans la deuxième. Je m'introduis dedans et je fais une maille serrée. Je vais faire une maille serrée sur chacune des mailles. J'aurai 9 mailles serrées. Voilà. Je continue comme ça. Donc, je vais faire 9 mailles serrées je ne l'ai pas commencé avec vous euh, le poncho je l'ai pas commencé parce que j'avais pas l'intention d'en faire une vidéo puis j'ai dit pourquoi pas peut-être qu'il y aura des personnes intéressées et voilà donc mais je vous montre je vous montre le, le début le reste vous le verrez je, je le continue avec vous donc voilà voilà, j'ai fait mes 9 mailles. Mes 9 mailles serrées, je vais faire une maille en l'air. Je tourne mon travail et là, vous voyez, regardez, pour celles qui n'ont pas Voilà, a on a, la, on a les, les deux brins de la maille. Nous, on va travailler sur ce brin-là. Sur le brin arrière, on va faire des mailles serrées sur ce brin-là. Donc je commence par la première. La première, je fais une maille serrée la deuxième, et ainsi de suite. Toutes mes mailles vont être sur le bras arrière. Si vous avez peur de rater la première ou la dernière maille, mettez des marqueurs. Voilà. Donc là, à la, après la dernière maille, je fais une maille en l'air, je tourne le travail, et voilà ma première maille, la toute première, je m'introduis, et je fais une maille serrée sur le bras arrière. Donc, on continue comme ça jusqu'à ce que cette bande fasse les, la mesure nécessaire. Regardez, là, voilà ma bande. Donc, je l'avais commencé c'est la même chose, là, j'avais fait 14 mailles. Mais là, pour les petits, c'est 10 mailles. Donc, euh, vous continuez jusqu'à la mesure, jusqu'à avoir, par exemple, pour la taille que j'ai fait moi, j'ai fait 14 mailles et j'ai travaillé pendant 78,5 cm donc je travaille vous travaillez votre bande selon la taille que vous avez donc je vais continuer un peu et on se retrouve voilà on suppose que voilà j'ai travaillé la, la bande les, les mesures que vous avez là pour chaque taille donc euh, vous avez le nombre de mailles prélevées par taille et le nombre la longueur de la bande je suppose que ma bande elle est longue euh, comme je veux. Après, vous avez votre bande, vous avez terminé comme ça, vous tournez, vous tournez votre bande. Donc, on travaille comme ça, travaille comme ça. On va la tourner et maintenant on va travailler ici. Donc, et on doit prélever des mailles. Pour prélever des mailles, vous faites une maille en l'air et vous venez faire des mailles serrées. Donc, je commence par la première maille, et je fais une maille serrée. Vous voyez ce trou-là, hein? évitez, ce... il n'y a qu'un seul fil, évitez. Si vous prélevez ici, vous allez avoir un grand trou. Donc, allez plutôt, par exemple, ici. Entre... Regardez, dans... entre les mailles, c'est mieux. Regardez, il n'y a plus de trou. Vous continuez comme ça, vous prélevez le nombre de mailles nécessaires. Pour la suite du travail, selon la taille, par taille. Donc vous regardez le tableau et vous faites, vous continuez votre travail. Bon, moi je continue à faire des prélèvements et des mailles serrées. Regardez, j'introduis le crochet, je tire, je fais, un, je, je, je, je fais un jeté et je laisse tomber les deux boucles. Voilà, c'est la, la maille serrée. Donc regardez, moi j'évite ce trou là, j'évite ce, ce trou et je vais m'introduire ici. Entre les mailles, là, il y a plus de fils. Comme ça, j'ai pas de trou dans mon travail. Vous voyez Si vous introduisez ici, le trou va s'agrandir encore plus. Évitez-le, allez là, par exemple, et prélevez vos mailles. Donc là, 2, 4, 6, 8, 9, j'ai 9 mailles. Je prélève encore 10. vous prélevez donc la bande en travaillé dans ce sens comme ça maintenant vous avez tourné votre travail vous travaillez dans l'autre sens vous prélevez vos mailles voilà bon. je continue j'évite je le trou je vais là et je prélève bon. le maille ici j'ai un trou là j'y vais pas non je vais aller dans la maille ici et je sais de m'introduire entre les... voilà j'ai prélevé par exemple là j'ai prélevé 15 mailles vous vous avez le nombre de mailles à prélever voilà c'est écrit ici nombre de mailles sur bande donc, le nombre de mailles à prélever sur la bande. Donc, pour la taille 2 ans, c'est 45 mailles. Il faut prélever 45 mailles. Pour les 4 ans, 49 mailles. Pour la taille 6 ans, 53 mailles serrées. Donc, vous, vous faites 53 mailles serrées sur la bande. Pour la taille là, XSSM, 73. Pour la taille 2, 3XL, donc on prélève 81 mailles. Et pour la taille 4-5-XL, on prélève 89 mailles. Donc on prélève 89 mailles qu'on travaille en maille serrée Bon, j'arrive à la fin, je fais une maille en l'air et je tourne le travail. Je commence le deuxième rang. Le deuxième rang, je, je m'introduis dans la première maille et je fais une maille serrée. Donc je prends le fil et dans la, la seconde maille, je vais faire une bride. Je vais vous laisser le lien du point du riz. J'ai déjà fait une petite vidéo là-dessus. On a travaillé déjà un quart du con avec. Donc, on fait une fois maille serrée, une fois une bride. Une fois maille serrée, une fois bride. Donc, on alterne maille serrée bride, maille serrée bride. Et le rang suivant, on inverse. Donc, voilà, je continue. Vous avez maille serrée, bride, maille serrée bride. Là, je vais faire une maille serrée. Ensuite, une bride dans la maille suivante ensuite une bride maille serrée pardon, <rire> je suis en train de faire bride et je parle maille serrée donc voilà, j'ai fait une maille serrée, une bride là, une maille serrée, une bride maille serrée une bride maille serrée et ainsi de suite jusqu'à la fin du rond maille serrée, là, une bride, et la dernière maille, ce sera une maille serrée. Voilà. Donc voilà, on a fait le deuxième rang. Le troisième rang, je fais un, je, je fais une maille en l'air, je tourne mon travail, là, j'avais travaillé une maille serrée. Rappelez-vous, la dernière maille, c'était une maille serrée. Donc là, je vais faire trois mailles en l'air qui, qui remplace une bride. Donc, pour moi, cette maille, je l'ai déjà travaillée. Donc, je vais, je vais sauter la première maille et aller dans la deuxième. Comme il y avait une bride en bas, dessus, je vais faire une maille serrée. Là, j'ai une maille serrée. Regardez, j'ai une maille serrée ici, ça se voit. Donc, je vais faire une bride dessus, en inverse. Là où j'avais travaillé maille serrée, je travaille bride. Là où j'avais travaillé bride, je travaille maille serrée. Et ainsi de suite. Donc, vous continuez votre rang et c'est comme ça que vous allez travailler. Vous allez travailler le devant et le, et le dos de, du poncho, comme ça, avec ce point. Si vous, si vous ne savez pas faire le point de riz, je laisse la, le lien de la vidéo. Du point de riz, allez vous exercer dessus, puis revenez, continuer votre travail. Sinon, c'est facile, vous continuez ici. Ok, d'accord voilà, ici j'ai une maille serrée, je vais faire une bride dessus. Et on continue à travailler tout droit comme ça. Vous continuez avec le point de, à travailler avec le point de riz jusqu'à atteindre cette hauteur. Comme on est en train de travailler le devant, donc il faut faire une diminution pour l'encolure. Là, là, vous allez travailler selon la, la partaille. Voilà la hauteur que vous allez travailler. Pour la taille 2 ans, vous allez travailler ce point de riz jusqu'à atteindre une hauteur totale de 35 cm et demi. Pour la taille 4 ans, 43 cm. Pour la taille 6 ans, 48. XS, S et M, 61, 61 cm. Pour la taille 2, 3 XL, 63,5. Et pour la taille 4, 5 XL, 68,5. Donc, ça, c'est la hauteur du devant avant de commencer. Voilà, c'est écrit. Autant du devant avant de, diminution du coup, avant de commencer les diminutions du coup. Donc, voilà, vous, vous avez votre tableau. J'espère que vous comprenez tout ce que j'ai écrit. Voilà, avant de commencer le travail, j'ai écrit là, avec le crochet numéro 6, voilà l'échantillon. On peut utiliser, selon si vous serrez votre travail ou si votre, vous travaillez lâche. Donc, vous changez le, le crochet jusqu'à obtenir cet échantillon. Donc vous avez 10 mailles serrées et 11 ronds. 10 mailles serrées et 11 ronds vous devez obtenir un carré de 10, 10, 10 cm Vous voulez faire cet échantillon. Donc voilà pour cette partie là. Regardez donc pour le devant du travail vous allez travailler et après vous allez travailler en point de riz jusqu'à arriver, jusqu arriver ici et après, on va faire les diminutions pour le cou. Le dos, il n'y a pas de diminution. Le dos, vous continuez jusqu'à la hauteur. Donc voilà, dans le tableau 2. La hauteur totale du poncho selon la taille. Donc la hauteur totale du, de, du devant du poncho, voilà, c'est 40 cm et demi pour la taille 2 ans, 48 pour la taille 4 ans et 53 pour la taille 6 ans. C'est la même. C'est la même hauteur que pour le dos. Ça, c'est après avoir fait les diminutions. Et tout, c'est la hauteur totale du devant et la hauteur totale du dos. Donc, c'est la hauteur du poncho. Voilà, vous avez par taille. Voilà, j'ai atteint la hauteur euh, nécessaire à ma taille qui est de 63 cm et demi. Maintenant, je vais commencer la diminution de Donc, Et je vais travailler sur le, le, le, le motif sur 32 mailles. donc la première maille ici c'est une maille serrée donc je vais faire trois mailles en l'air qui remplacent une bride et je vais aller sur la, la maille suivante je vais aller sur la maille suivante et faire une maille serrée je continue sur 32 mailles mon, mon, mon point le point de riz que je suis en train de faire voilà 32 mailles donc j'ai travaillé j'ai travaillé le motif sur 32 mailles. Les deux mailles suivantes, je vais faire une diminution. Donc, je, je, euh, voilà, j'ai mon fil comme ça. Je l'introduis. Je m'introduis dans la maille suivante. Je tire le fil. J'ai deux, deux, deux, deux, deux boucles sur le crochet. Je m'introduis dans la maille suivante. Je tire le fil. Maintenant, j'ai trois boucles. Je prends le fil et je les laisse tomber en une fois. Voilà, j'ai fait ma première diminution. Là, j'ai une bride, je vais faire une maille serrée dessus. Donc là, ça va être une bride. Je fais, je tourne le travail, je fais une maille en l'air, je tourne le travail, je vais faire une autre diminution. Donc je m'introduis dans le, le, la maille, je tire le fil, je m'introduis dans la maille suivante, je prends le fil, j'ai trois mailles sur le trois boucles sur le crochet. Je prends le fil et je les laisse tomber. Donc là, j'ai diminué deux fois. Je continue. Je vais mettre un marqueur. Voilà. Sur la maille où je viens de diminuer, je vais faire un marqueur comme ça. En revenant, je ne l'oublie pas. Donc, je mets un marqueur et je continue à travailler le motif. Là j'ai une maille serrée donc je vais faire une bride dessus. J'ai une maille, j'ai une bride, je fais une maille serrée. Je continue, je continue le motif en allant et en revenant. Avant les deux dernières mailles je vais faire encore une diminution. Donc vous continuez à travailler votre motif et en revenant on va faire la même chose avant de pour les deux dernières mailles. Et ce sera notre troisième diminution. Donc j'ai travaillé ces mailles-là. Il me reste deux mailles pour finir le rang, pour finir cette partie. Sans le marqueur, peut-être que, que vous risquez de ne pas vous retrouver. Donc mettez le marqueur quand vous aurez fini la, les diminutions qu'on avait fait. Donc là, il me reste deux mailles. Je m'introduis dans la première, je tire une boucle, je m'introduis dans la suivante, je tire une boucle, ensuite je prends le fil et je les laisse tomber ensemble. Ensuite je vais faire deux mailles en l'air, là c'est la troisième diminution. Et maintenant on va faire la quatrième diminution. J'ai fait deux mailles en l'air, je m'introduis dans la première maille et puis dans la suivante et je les laisse tomber en une fois. <cười> Voilà, on a fait les quatre diminutions. Maintenant, on ne va plus faire de diminution de ce côté-là. Ça, c'est la partie cou. Ça, c'est la partie cou. Donc, on a fait les diminutions, quatre diminutions de ce côté. On va finir de travailler ce, ce côté-là. Puis, on passera pour faire la même chose, pour faire la même chose de l'autre côté. Exactement la même chose. Donc là, je, je continue. J'ai une maille serrée. Je vais faire une bride dessus. Mettez un marqueur, là également, pour vous pour vous retrouver. Je vais la serrer un peu, parce que sinon on aura des trous. Voilà, ça c'est ma première maille. Je vais mettre un marqueur dessus, comme ça, en revenant, je sais où je dois arrêter mon travail. Là, j'ai une bride, je vais faire une maille serrée dessus. Et ensuite je continue à travailler mon motif parce que j'ai fait mes quatre diminutions je vais plus diminuer pour le coup donc on va continuer à travailler notre motif au point de riz d'ici de, de, de ce marqueur là du marqueur de, de, du marqueur jusqu'ici en allant et en, en aller retour et en mesure d'ici d'ici jusque là 7 cm quand vous aurez atteint les 7 cm vous arrêtez donc vous faites comme ça là où on a commencé les diminutions quand vous aurez atteint 7 cm vous aurez atteint les 7 cm vous travaillez jusqu'à atteindre les 7 cm et puis vous coupez votre fil et on commencera et on fera les diminutions de l'autre côté voilà j'arrive à la dernière maille comme j'ai ici une bride j'enlève le marqueur et la suivante sera une maille serrée donc je vais mettre je vais travailler ici en maille serrée je continue le schéma comme avant donc euh, je commence au début, j'ai une maille serrée, donc je vais faire trois mailles en l'air qui remplacent une bride. Je tourne mon travail, je continue. Je continue mon schéma. Là, j'ai une bride, donc je vais faire une maille serrée. Une maille serrée, donc une bride dessus. Et ainsi de suite. Vous continuez à travailler votre brochure. Donc si vous avez fait si vous avez fait plus que le la longueur indiquée par taille donc euh, si vous avez fait plus il faut tenir compte pour l'encolure et en plus si vous voulez vous, vous la voulez plus ouverte à vous de décider euh, comment vous voulez votre encolure mais ici donc moi je vais faire 7 cm et demi d'encolure et le total la, la, la longueur totale du poncho, 71 cm pour ma taille. Donc là, l'encolure, je vais faire 7,5 7 cm. Quand je vais atteindre 7,5 cm de hauteur, j'arrête Donc euh, j'arrête le travail de ce côté. Je vais commencer de l'autre côté. Pour travailler l'autre côté de l'encolure, je vais faire un nœud. Je prends un autre, autre pelote, un autre fil donc je vais faire un nœud moi je fais un nœud pour commencer voilà mon nœud est là et je vais compter là c'était le début de ma diminution pour ce côté là donc je vais compter 1, 2 je vais laisser 13 mailles 2, 4, 6 8, 10 12, 13 et j'introduis mon crochet dans la 14 e je prends le nœud et je tire voilà je vais faire une maille coulée. Voilà. Je me suis accrochée. Et je vais faire. Voilà, j'ai fait une première maille chaînette. Une deuxième maille chaînette. Je tourne mon travail. Et je vais commencer. Donc là. Je m'introduis dans la même maille. Dans la 14 Je tire le fil. Et dans la suivante. Je, tire, je prends ce bout de fil avec moi. Je m'introduis dans la deuxième et je vais faire, donc j'ai pris euh, le, le fil des deux mailles. J'ai trois boucles sur le crochet, je prends le fil et je les laisse tomber. Voilà, et donc là c'est ma première diminution, c'est ma première maille où j'ai commencé mes diminutions. Voilà, je continue le schéma. Ici j'ai une maille serrée, je vais faire dessus trois mailles en l'air. Et là, j'ai une bride, donc je vais faire une maille serrée dessus. Vous continuez comme on avait travaillé tout le long le point de riz. Donc on le continue jusqu'à la fin et on revient et en revenant, on va faire une autre diminution. Vous vous rappelez au total de l'autre côté, on avait fait quatre diminutions. Donc là, c'est la première. Voilà, il y a mon marqueur, je vais pas je vais pas la rater après. Je continue. Vous continuez et en revenant, vous laissez, vous, vous laissez deux mailles et on va faire une autre diminution. Voilà, j'arrive à la fin du rang, donc il me reste deux mailles à travailler. Je m'introduis dans la première, je tire une boucle et je m'introduis dans, dans celle-ci où il y a le marqueur. C'est ma première diminution, donc c'est dans la, deux, la maille suivante, la deuxième maille. Je m'introduis dessous et je tire une boucle. Voilà, j'ai trois la boucle sur le crochet je laisse tomber en une fois pour faire ma diminution suivante je fais deux mailles en l'air je tourne le travail et je vais faire ma troisième diminution Donc, je m'introduis dans cette maille là dans celle là oui où j'ai fait ou là où j'ai mis les deux mailles en l'air dessus donc je, je m'introduis je prends une boucle et je m'introduis dans la suivante j'ai trois boucles sur le crochet je tire voilà, j'ai fait ma troisième diminution. Et là, je mets mon marqueur dessus pour pas oublier. Et je vais continuer à travailler en point de riz. Donc, je continue à travailler en point de riz comme ça et je reviens. Et, et au retour, je vais faire ma quatrième diminution, ma quatrième et dernière. Une fois faite, vous vous rappelez maintenant, c'est comme le deuxième rang. Donc, euh, vous revenez et vous faites la diminution. Euh, des, des deux mailles, les deux dernières mailles. Et donc c'est votre quatrième diminution, vous ne diminuez plus. Après, vous continuez à travailler le point de riz jusqu'à atteindre euh, pour l'encolure 7 cm et demi. 7 cm et demi. Et on se retrouve. Une fois, donc, ou bien la hauteur totale, si vous avez suivi exactement la même hauteur, donc normalement, vous devez avoir pour cette taille 71 cm. Ou pour l'encolure, l'encolure 7 cm et demi. A partir d'ici, vous mesurez, vous travaillez au point de riz, une fois faite votre quatrième diminution, vous travaillez 7 cm et demi au total d'encolure. Et si vous trouvez que vous voulez votre l'encolure plus profonde, donc vous pouvez ajouter, sinon c'est bon. D'accord Et on se retrouve. Une fois fait les diminutions, et puis vous avez travaillé les 7 cm et demi, voilà ce que vous allez obtenir, vous allez obtenir une encolure ronde. Donc, et, et là c'est tout le travail du penche de, de, depuis le début. Vous travaillez à autre côté, vous allez faire exactement la même chose qu'on avait fait pour euh, ce, ce côté-là, à part l'encolure. Là, il n'y aura pas d'encolure, vous continuez tout droit jusqu'à avoir la même hauteur. J'ai cousu cette partie de l'épaule, donc on va coudre la, la deuxième partie. Vous allez faire les coutures des épaules, vous commencez par ici, de l'extérieur vers le, le cou. Vous continuez votre couture jusqu'à la fin, après on se retrouve. Voilà, après avoir fait la couture de ce côté-là, comme j'avais déjà fait l'autre côté, donc maintenant ça c'est l'envers de notre poncho. Donc je vais le tourner et prélever des mailles tout autour du cou pour faire l'encolure. Ensuite, j'ai déjà fait j'ai déjà fait la bordure. J'ai prélevé des mailles tout au long, regardez, tout au long du poncho. Tout en passant en passant par l'épaule et en, je continuais. Donc voilà, et, et au, euh, au niveau du cou, on va aussi prélever des mailles pour faire la bordure. Pour la bordure de, du côté poncho, vous pouvez faire une bordure, euh, prélever des mailles et faire des ronds de mailles serrées, ou bien travailler une bande comme celle qu'on avait fait ici, et puis la coudre tout au long du, du poncho. D'accord Maintenant je vais vous montrer ce que j'ai fait pour le, la bordure côté. Donc j'ai commencé. Je, je prends mon crochet. Je vais faire un mur. Okay. Voilà. Je vais aller dans la première maille ici. J'introduis mon crochet. Je tire. Voilà. Et je vais faire. Une première maille. Je prends ce bout de fil avec moi et je vais prélever des mailles. Comme je l'ai dit, ne faites pas des trous, essayez de pas faire de trous. Et ne prélevez pas trop de mailles, ni trop peu. Si vous prélevez très peu, il va se courber. Si vous prélevez trop, il va gondoler. Donc, tout en travaillant, tout en prélevant les mailles, vous faites comme ça, vous regardez si votre bordure va rester droite. Et vous continuez. Vous, vous prélevez donc des mailles, vous faites des mailles serrées. Je prends, je fais une maille serrée. Donc vous faites un rond de mailles serrées. Si vous voulez faire cette méthode, sinon vous, vous travaillez une bordure comme ça de la longueur du poncho, de la longueur des deux de, de côtés du poncho, devant et derrière. Donc et vous la, vous allez la coudre autour du poncho. Moi j'ai préféré faire comme ça, hein, des ronds de mailles serrées. Je trouve que c'est plus facile, il y a moins de couture à faire. Seulement, il faut faire attention au nombre de mailles qu'on va prélever. Donc, vous continuez à prélever le nombre de mailles nécessaires et on se retrouve. Voilà, jusque là, j'ai fait deux rangs de mailles serrées. Donc, tout le long, tout le long du, du poncho, tout le long du poncho, d'un point à l'autre. On passe par l'épaule et on continue. Maintenant, moi, je vais, je vais introduire l'autre couleur. Donc, avant de finir la, la, la dernière maille, je fais un nœud sur l'autre, l'autre couleur, et je vais tirer une boucle, comme ça. Voilà. Et je serre, mais... Je vais faire une maille en l'air. Et je vais commencer le rang suivant. En faisant des... Mais... mais mes mailles serrées, voilà, voilà ma première maille serrée, là j'ai fait une, une, une maille en l'air, et dans la même maille j'ai fait une maille serrée, je prends ce bout de fil avec moi, et je vais faire un rond de mailles serrées, mais dans ce rang là, regardez votre poncho, et vous regardez le devant, sur le devant, je vais faire des boutonnières, j'ai fait des boutonnières sur le devant du poncho. Et là, je vais coudre des boutons. Donc, on va pouvoir faire mettre des boutons ici. Regardez, j'ai fait trois boutons. Donc, je, voilà le bas. Et je vais comme ça, voilà, j'ai mon premier bout ma première boutonnière sur le côté du devant sur, vous voyez l'encolure ça c'est le devant donc euh, sur le devant je fais la boutonnière et sur le, le côté intérieur on va coudre les boutons comme ça je peux mettre des boutons je peux ouvrir le poncho le laisser ouvert ou bien le fermer par, par le bas donc voilà, sur ce rond là c'est ce rond là qu'on commence mais là je commence par côté dos. donc je vais pas faire les boutonnières ici je vais faire les boutonnières quand j'arriverai ici d'accord donc vous continuez si vous voulez introduire une autre couleur si vous voulez pas c'est comme vous, vous souhaitez faire la bordure c'est votre choix donc voilà je continue ce rang de je vais continuer ce rang de ma serré jusqu'à Jusqu'au niveau des boutonnières, et on se retrouve. Voilà, je, vous avez vu, j'ai introduit la, la nouvelle couleur. Je vais l'introduire sur plusieurs rangs. Je vais l'introduire au début et faire deux rangs. Là, fait, je l'ai introduit, j'ai fait deux rangs, puis deux rangs, la couleur turquoise, et puis un rang cette couleur beige d'accord Ça, moi j'ai fait comme ça même les rayures là vous, vous voyez c'est un choix personnel vous faites comme vous souhaitez là j'ai fait quatre rangs ici et ici là j'ai fait que 2 rangs c'est un choix personnel vous faites vous le faites unis c'est comme vous souhaitez donc moi je continue je continue jusqu'à jusqu ce qu'on arrive aux boutonnières et on se retrouve pour vous montrer comment je fais mes boutonnières jusqu'à la fin voilà j'arrive euh, maintenant on va faire les boutonnières donc euh, je, comme j'ai déjà fait l'autre côté je vais voir juste devant comme ça donc j'arrive là là il y a une boutonnière donc je vais en faire ici une pour faire ma boutonnière je saute je saute deux mailles et je fais deux mailles chaînettes je vais sauter ces deux mailles et aller m'introduire dans la suivante et continuer. Donc voilà ma boutonnière pour mes boutons. C'est juste ce qu'il faut, il faut deux. J'ai essayé avec elle, en laissant qu'une en faisant qu'une maille chaînette et c'était pas suffisant. Si vous avez des boutons plus petits, ne laissez qu'une faites une maille chaînette et laissez une maille. Mais si vous avez des boutons comme ça au plus grand, faites plus. Donc pour moi deux mailles chaînettes et laisser deux mailles, c'est bon pour ces boutons là. Donc euh, entre les boutonnières, j'ai fait 10 cm. Mais 10 cm d'espace entre les boutonnières. Je continue maintenant à travailler. Donc voilà. J'ai fait deux mailles chaînettes et j'ai laissé deux. Le rang suivant, on va faire trois, je vais faire trois boutonnières. J'ai commencé par le bas, j'ai laissé 10 cm, j'ai fait une boutonnière, 10 cm, une boutonnière, 10 cm, puis une autre boutonnière. J'en ai fait trois. Donc je continue en point serré jusqu'à arriver à la, à la boutonnière suivante. Comme c'est déjà fait, donc je, je vais faire comme ça voilà, ma deuxième boutonnière elle est juste là, donc je vais en faire une autre, pour la faire, je vais faire deux mailles chaînettes, et sauter une, deux, et aller dans la troisième, introduire, pour faire, Mais continuer mes mailles serrées, voilà, donc voilà ma première boutonnière et ma deuxième boutonnière, vous continuez comme ça, vous faites votre dernière boutonnière, Je faire encore deux mailles et je vais faire ma troisième boutonnière, donc je saute deux et voilà. Voilà, maintenant j'ai mes trois boutonnières, regardez, c'est le devant du travail, ça c'est le, mon poncho il est comme ça, donc voilà, mon poncho il est comme ça, mes boutonnières sont sur ce pont là, le pont d'en haut c'est là où je mets les boutonnières, les boutons seront, les boutons seront fixés ici. Donc voilà. Donc, ça c'est le pont d'en haut, le point euh, du haut. Les boutonnières sont là, dans ce côté-là. Et je vais faire mes, voilà, mes boutonnières et mes boutons, je vais les fixer comme ça. Et comme ça, on peut se fermer comme ça. Donc, voilà, ma boutonnière elle est là. Donc je vais la coudre ici à l'intérieur du pont du dos et je vais faire comme ça. Donc j'aurai mes boutonnières et mon poncho sera comme ça. Vous continuez, votre rang de mailles serrées. ma dernière maille là je vais faire une maille en l'air je tourne et je vais faire l'autre rang donc dans la première maille je m'introduis j'ai fait une maille en l'air dans la première je m'introduis je fais encore des mailles serrées vous pouvez faire des mailles serrées comme vous pouvez faire des, des bris de relief ou des demi brides de relief à vous de voir ce que vous voulez faire comme bordure j'arrive maintenant il me reste une maille à travailler il me reste une maille à travailler avant avant la boutonnière donc quand j'arrive à la boutonnière je peux m'introduire dans les mailles comme ça les mailles qu'on avait fait les deux les deux les deux mailles chaînettes qu'on avait fait donc je m'introduis dedans et je fais je les travaille en maille serrée. je continue mon rang, donc voilà, voilà vous avez votre boutonnière, et là maintenant vous allez continuer à travailler comme ça, des rangs, maintenant que vous avez votre boutonnière, regardez, l'autre côté, moi j'ai travaillé, j'ai fait deux rangs en bleu, deux rangs beige, deux rangs bleu et un rang beige, un dernier rang en beige, donc Là, euh, ça, ça reste votre choix le long, le, la bordure, la largeur de la bordure ça reste, ça reste votre choix donc voilà, ça c'était ma proposition à vous de voir ce que vous voulez faire maintenant je vais continuer euh, cette bordure là avec, euh, comme j'ai fait pour ce côté là donc voilà, je voulais vous montrer les boutonnières, c'est fait donc et vous continuez et continuez votre bordure comme vous souhaitez, après on se verra pour faire la bordure du cou voilà terminé les bordures du cou, euh, les bordures euh, des côtés, donc fini les deux côtés, il nous reste à faire maintenant des prélèvements, on prélève des mailles tout autour du cou. Ok, moi je fais toujours un nœud avant de m'accrocher, je vais commencer au niveau du milieu dos et faire mes prélèvements. Des mailles. D'accord Vous faites donc. Si vous voulez faire des brides relief, faites des brides. Si vous voulez faire des mailles serrées, faites des mailles serrées. C'est comme vous voulez le coup. Mais le coup, il est là, là, il est large. Donc, euh, il vaut mieux le garder au début large. Après, peut-être faire des diminutions si vous voulez un coup plus euh, plus proche du cou, mais le, au départ il vaut mieux garder quel, pendant quelques lignes larges pour qu'il ne, qu ne vous étouffe pas. Ouais. Donc je vais faire deux, deux mailles en l'air. Je vais aller dans la suivante que je vais prélever et faire une bride. Moi je vais faire des brides relief. Donc si vous faites des brides-reliefs ici et ici, au niveau des côtés, et du coup, ce serait mieux. Moi, j'ai complètement oublié les, les brides relief et j'ai fait des mailles serrées. Mais c'est tout aussi bien. Donc, voilà. Vous continuez à prélever vos mailles. Donc, vous faites un premier tour de bride. Ensuite, on fera les brides relief Et comme je dis toujours, pas trop de mailles, pas trop peu, pas trop trop. Donc on se verra après avoir fait tout le tour du cou. Donc une fois terminé le tour du cou, dans, en bride, je vais faire une maille en l'air, je prends le crochet, je m'introduis sous la première et je vais faire une bride relief avant. Donc je prends le fil, le, le, le crochet passe par derrière. Je passe et, et devant. Je tire le fil et je continue en bride normale. Je recommence. Donc pour celle-là, j'ai pris le fil comme si j'allais commencer une bride. Je vais introduire mon crochet avant la, la maille, avant la, la bride. Je le sors après. Je prends le fil, je tire. Et là, je vais continuer comme pour une bride normale. D'accord Je fais là, elle est en avant. La bride en arrière, je prends le fil. Je m'introduis avant la maille, je passe devant, je, je sors après la maille et je prends le fil, je le tire et sors par derrière et je continue comme pour une bride normale. Donc c'est ça, bride relief normal, bride de relief avant et bride de relief arrière. On fera entrer ces bouts de fil après. Donc, si vous voulez faire les brides relief avant et arrière, continuez comme ça. Sinon, vous faites des mailles serrées, des demi-brides aussi, c'est joli. Donc, à vous de voir ce que vous voulez faire. Vous continuez comme ça à terminer votre, euh, le tour du cou. Après, on va coudre les boutons. On va coudre les boutons. Et puis, notre poncho sera terminé. Voilà, j'ai terminé le, le col. J'ai pas fait de diminution, et, mais il est, il est juste parfait. Ça me va très bien, moi qui, qui aime couvrir mon cou, sinon je commence à doucer. Les bandes de côté, elles sont faites. J'ai cousu les boutons. Voilà. J'ai fait trois boutons. Vous pouvez en faire deux, plus si vous voulez. De L'autre côté aussi. Voilà, donc voilà, on avait, fait, on avait fait la boutonnière et sur l'autre côté, et à l'intérieur, j'ai cousu les, les boutons. Voilà ce que ça donne. C'est assez grand pour uh, entrer dans le cadre du, de la vidéo. Mais si vous voulez faire un col comme ça, c'est bon. Sinon, vous pouvez continuer et, faire et le faire le, le, le tourner comme ça. Moi, ça me va comme ça. Moi, c'est très bien pour moi comme ça. J'aime bien. Ça ne sert pas beaucoup, mais ça chauffe. Voilà, notre poncho est terminé. Voilà, notre vidéo est maintenant terminée. Euh, merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je laisserai tous les tableaux à la fin de la vidéo.